Alléluia. Merci éternel, mon Dieu, pour ta présence. Merci éternel, mon Dieu, pour ta présence. Alléluia. Béni sois-tu éternel, mon Dieu. Louange à toi. Louange à toi. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Béni soit ton nom, de Dieu, Seigneur des Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père. Que ton nom soit élevé au lion de la tribu de Judas. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci. Alléluia. Béni soit tu roi de gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es mon Seigneur. Dolor, рад, -so Merci éternel, mon Dieu, pour ta présence ce soir. Gloire récourage que tu Seigneur. bénis Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel mon Dieu pour ta présence ce soir, merci Yahweh, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia, gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom au roi de gloire, tu es grand Seigneur, tu es digne de louange. ton nom est l'éternel Dieu, tu es le lion de la tribu de Jude. en dehors de toi il n'y a point de Dieu, tu es celui qui dit la chose et elle arrive, gloire à ton nom Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, en toute situation, tu ne m'as jamais abandonné. Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Ce soir, mon âme a envie de dire au roi de gloire que tu es l'éternel Dieu. Mon âme a envie de dire, Seigneur, ce soir, à qui veut l'entendre, Seigneur, que tu es grand Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Adorateur, adoratrice, si tu es connecté ce soir, bienvenue devant le trône de l'Éternel. L'Éternel me met à cœur ce soir de te dire qu'il est grand, qu'il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia, sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, gloire à l'éternel, sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, Seigneur, nous sommes ici ce soir parce Quand que nous reconnaissons que tu es l'éternel. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Bien aimé, ouvre la bouche ce soir et dis à l'éternel que tu es venu à son rendez-vous parce que tu crois qu'il est Dieu, parce que tu crois qu'il est l'éternel, parce que tu crois qu'il est bon. Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia oui, Saint-Esprit, inonde-nous ce soir De ta présence Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, manifeste-toi surtout sur ce soir physique, Là où chaque personne se trouve Que chaque personne qui se connecte ce soir Sache qu'elle est venue glorieux, au rendez-vous D'un Dieu grand Qu'elle sache qu'elle est venue au rendez-vous D'un Dieu élevé. Qu'elle sache qu'elle est venue au rendez-vous D'un Dieu glorieux Sachez que l'Éternel est Dieu Il est le roi, il est bon Alléluia, sachez que l'éternel est Dieu. Dieu, il est le roi, il est oh, bon, merci, roi de alléluia, shalom, shalom adorateur merci et adoratrice, ce soir, je suis venu au rendez-vous de l'éternel, et je suis heureuse d'être ce soir, bien aimé, avec l'adorateur Gensabi, qui est venu des états unis et qui a dit, aujourd'hui, je vais être avec toi pour conduire cette adoration parce que c'est une bonne chose d'adorer son Dieu. Bien-aimé, la dernière fois, l'adoratrice Angelina, un dirigeant a dit, l'adoration permet d'ouvrir des portes. L'adoration permet d'ouvrir des portes. Bien-aimé, ce soir, tu es venu au rendez-vous du roi de gloire. Que ton adoration ouvre les portes. Que ton adoration ouvre les écluses des cieux Que ton adoration fasse bouger le trône de l'éternel Que ton adoration fasse lever le roi de gloire Que ton adoration bien-aimée apporte quelque chose dans ta vie ce soir Gloire à l'éternel Manifeste ta joie parce que tu es au bon endroit Manifeste ta joie ce soir parce que tu es au bon endroit Manifeste ta joie ce soir parce que tu es là où il faut que tu sois Une heure dans les pavis de l'éternel vaut mieux que mille ailleurs Alléluia Manifeste ta joie bien aimé.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 mon cœur est dans la joie, Jésus, mon roi, est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Bien aimé, dis à l'Éternel ce soir pourquoi ton cœur est dans la joie. Merci Seigneur. Pourquoi ton cœur est dans la joie ce soir? Mon cœur est dans la joie ce soir parce que je suis devant le trône de mon papa. Merci pour. Mon, mon cœur est dans la joie ce soir parce que je suis dans l'intimité de mon papa. Oh, oh Seigneur. Merci, Merci pour joie. ta grandeur. Mon cœur est, est dans la joie Seigneur, ce merveilleux nom Joie, joie nom Mon cœur est, est, est, oh. voilà oh, est, est dans la joie Jésus mon roi J'ai tout pour moi Et voilà pourquoi Mon cœur est dans la joie J'ai dit la joie Joie, joie Mon cœur est dans la joie Joie, joie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 Bien dis-le. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Dis à l'éternel quand son nom touche genou fléchit. Tout bon en ton nom, les aveugles voient. En ton nom, les lèvres sont purs. « En ton nom, les voix te marchent. Ton nom, c'est Jésus. » Dis à l'Éternel que son nom est puissant. « Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. »« Le nom de Jésus est vraiment puissant. Seigneur !» Ton nom guérit les malades Ton nom chasse les démons Avec ton nom la victoire est assurée Le nom Jésus est vraiment puissant Seigneur ton nom est puissant Ton nom là guérit les malades Ton nom là chasse les démons Avec ton nom la victoire est assurée, le nom Jésus est vraiment puissant. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, ton amour est infini. Bien-aimé, dis à ton papa ce soir que, que son amour est infini Reconnais que son amour est infini Reconnais que quelle que soit ta situation Son amour se manifeste toujours pour toi Et que son amour est infini Tu es bon Ton amour est infini Tu es bon Ton amour est infini Tu es bon Yahweh, tu es bon, tu es bon, ton amour est infini, dis-le avec tout ton cœur. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, ton amour est infini. Seigneur, je reconnais ta bonté. Je reconnais ta bonté. Je reconnais, oh Seigneur mon Dieu, que sans toi je ne suis rien. Seigneur éternel, si tu n'étais pas un Dieu bon, oh Seigneur, est-ce que je serais là où je suis aujourd'hui? Est-ce que je serais assise là-même en train de lever la voix vers toi? Ton amour est infini. Seigneur, moi je ne suis pas fidèle, mais toi tu restes fidèle. Toi tu restes fidèle. Toi, tu restes fidèle. Toi, oh, Dieu de oh Seigneur, merci pour le ta bonne témoignage. Alléluia. Excellence est ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Excellence est ton nom. Glorieux est ton nom. Midi est ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merveilleux est ton nom. Miséricorde est ton nom. Que la gloire te vienne. Béni sois-tu, Jésus. Merci, moi, de gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, oh Dieu. Lois de Dieu. Alléluia. Béni tu sois le roi des gloires Alléluia. Ton nom est l l gloire à Jésus, contre, toujours, Seigneur. Merci Seigneur. Te bénissons Seigneur béni. béni sois-tu Père. Nous à toi, Seigneur, que que, notre notre la à que la gloire que nous autorise à nous approcher ton ton de toi et dans ton Que ton nom soit béni, Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé ton amour est infini. Tu es bon. Que ton amour est infini.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 Et tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as aimé. Seigneur, avant même que je ne sois conçu, tu m'avais déjà aimé. Comment ne pas reconnaître ta bonté Comment ne pas reconnaître que tu es le seul bon Oh Dieu Tout-Puissant, oh, moi je m'éloigne de toi, moi je clair, suis un fidèle, mais toi, toi Seigneur, tu laisses là les 99 brebis et tu vas me chercher, parce que Excellent, tu es bon, et parce et bon, parce que ton amour est infini. Louange à, à toi, ô oh, bon. Seigneur. Merci Seigneur éternel Et non seulement tu es allé me chercher Miséricone pour me sauver, mais Seigneur, chaque jour tu as des promesses bon. merveilleuses oh, pour ma vie. Chaque jour tu as des promesses merveilleuses pour ma vie et tu as compris tes promesses. Oh Seigneur, Monsieur mon Dieu, Dieu qui suis-je pour que tu prennes soin de moi Qui suis-je, ô oh Père, si ce n'est ton amour, si ce n'est ton amour, si ce n'est ta bonté, Père Je ne suis On rien sans toi, louange à toi, Seigneur. Et je sais, Seigneur, je suis convaincu d'une chose de ce soir, mon cœur est dans la joie. Parce que je sais que tout ce que tu as promis, tout ce que tu as dit, Seigneur, mon Dieu, ta main, oh Seigneur, ta mère accompli. que ton nom soit élevé, louange à toi, ce que ta bouche a dit. Ta mère l'accomplit, ce que ta bouche a dit. Ta mère l'accomplit, ce que ta bouche a dit. Ta mère accompli, ce que ta bouche a dit. Ta mère accompli. Seigneur mon Dieu, je me réveille chaque matin. Je vois ta bonté. Seigneur, tu m'as promis, Seigneur, la vie. Et lorsque je me réveille, Lorsque j'ouvre les yeux le matin, yes. je sais, Seigneur mon Dieu, que tu m'as promis yes, la vie. Sir, parce yes. que mes yeux s'ouvrent. Oh Seigneur, j'ai le souffle de yes, vie. Papa, Et je suis convaincu d'une chose. Les bontés que yes, tu as, Papa, Seigneur mon Dieu, Papa. qui ne sont jamais, Seigneur mon Dieu, qui yes, ne se Papa. périment jamais, Papa. sont à ma disposition. Parce que c'est ce que yes. tu m'as oui. promis. Roi de gloire, louange à toi. Oui. Seigneur oui. mon Dieu, je passe, je respire. Des malheurs oui. arrivent oui. à d'autres. Mais moi, tu me préserves. Oui. Tu oui. me préserves. Oui. Parce que Seigneur, c'est ce que tu m'as promis. Ce que ta bouche a dit. Ta main accompli ce que ta bouche a dit, oh, ta main accompli ce que ta bouche a dit, papa, ta main accompli ce que ta bouche a dit, ta main accomplit, oh, ce que ta bouche a dit, Yahweh. Oh. T'as la a compris pour moi, ce que ta bouche a dit ta main accompli, Seigneur, je suis là je vois les témoignages de tes so, enfants. Sur cette plateforme, je vois des témoignages, oh, Seigneur mon Dieu. Et mon cœur crie Alléluia. Parce que Merci ta bouche t'avait annoncé. Ta bouche t'avait annoncé, Seigneur. Monsieur, tu n'es point un homme pour mentir. Tu n'es point un homme pour te boire. repentir, Père. Alléluia. Merci Seigneur, ce que ta bouche a dit sur nos vies, sur Dieu Dieu cette plateforme, je sais que ta main accompli, Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Oh, tu Grand. grand, tu es Yahweh. Grand. Oh, nul ne peut se comparer à toi. Alléluia. Tu es Yahweh. Ah. Tu es Yahweh. Oh. Tu es Yahweh. Ah. Tu es Yahweh. Yes. Tu es Yahweh. Alpha et Omega.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 tu es Yahweh, Alpha et Omega. Seigneur, je suis heureuse parce que tu es au milieu de nous ce soir. Seigneur, mon Dieu, tu as dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ta présence, au Père. Merci parce que tu es sur ton trône et tu nous entends. Oh Seigneur, nous joignons nos voix à la voix des anges ce soir, à la voix des 24 vieillards, Et nous nous prosternons devant toi. Tu es papa Tu es Yahweh. Merci papa pour ta grâce. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu, tu es Yahweh. Sauce. Tu es le commencement si tu es ma Tu ma vie en ta main. Tu, tu es Yahweh. Désirer, si tu es ma vie Alpha, Parce que et oméga, bien aimé, lève la voix en même temps que nous. Lève la voix en même temps que l'Adorateur, Dieu vie et moi. Et prononce, dis à l'Éternel qu'il est Yahweh, qu'il est le premier, qu'il est le dernier. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, tu as pris ma place. Yahweh, tu t'es donné. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix. tu as pris ma place. Papa, tu t'es donné. Tu t'es donné pour moi, alors que je ne méritais même pas. Je ne méritais pas, tu l'as fait par amour. Tu es fidèle. Fidèle Tu es fidèle Fidèle Jésus est fidèle oh, Jésus est fidèle, oh, Jésus, est fidèle. Oh, Jésus, tu es fidèle, oh, Jésus, tu es fidèle. Oh, Jésus, tu es fidèle Oh, je ne peux imaginer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 tu t'es donné pour mon frère, tu t'es donné pour l'adorateur de tu t'es donné pour chaque adorateur connecté, tu t'es donné pour Georgette Koufi, tu t'es donné pour Cathy, tu t'es donné pour Kélechi, tu t'es donné pour Félix, tu t'es donné pour Eric, tu t'es donné pour chacun de tes enfants connectés, tu t'es donné, oh je ne peux imaginer combien ça coûterait, à la fois tu as pris ma place, Yahweh, tu t'es donné. Reçois l'adoration, tu es le roi. reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. notre victoire, digne du Seigneur Emmanuel, reçois sous Notre victoire, est digne du Seigneur Emmanuel. Seigneur, c'est toi seul que nous voulons adorer ce soir. C'est toi seul que nous voulons magnifier ce soir. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration, ô oh Père. Toi seul as créé ce monde. Toi seul as créé l'univers. Toi, toi seul que a que versé son sang pour nous. Qui oh Dieu, toi, qui de toi, de de fédère, de toi tu as versé ton sang pour nous. Tu mérites l'adoration. Reçois notre adoration ce soir. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. C'est ce lieu de gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. bénis soit ton saint à Toi, à toi, à toi Dieu. Dieu un, qui es si patient, toi qui es si bon, tu miséricorde es glorieux, Tu es, bon, es, es, es, es magnifique toi, qui n'as jamais, tu de dissension, Seigneur. qui jamais tu ne déçois pas. Le roi de gloire, Qui donne tout, Seigneur. Tu as donné ton fils, unique à la croix. Tu es Dieu. Oh Seigneur. pour cela ce soir, nous dit merci. Seigneur, tu as ta bonté, est vrai, cette grande oui. bonté ce qui est infinie. Toi, Merci pour cet infini, oh, cette joie infinie que tu nous donnes. Merci, Merci pour ta Merci présence. We, Merci digne. parce que tu es là où d'autres personnes pas suivi ta parole. Merci pour merci ta et Merci parce que pour les pluies gloire qui à tombent, toi à Jésus. les pluies de qui tombent maintenant, merci Seigneur. Oui. Parce que là, maintenant, nous parlons de Dieu gloire. C'est le roi des gloire, gloire qui hum, prend position hum, maintenant sur ce Alléluia. lieu. Alléluia. qui prend position Alléluia. maintenant, Seigneur. Il s'assoit. Tous ceux qui sont en train son de regarder maintenant ce lieu Seigneur, sont touchés par son Saint-Esprit. sont touchés par la gloire. sont touchés, Seigneur, par la présence du Saint-Esprit. celui qui change tout, qui fait tout, et qui tient tout, et qui a tout. Il prend le contrôle de tout ce qui se passe dans les maisons. Qui le regarde, Seigneur. Voilà, parce que c'est la lumière qui vient. Tous les termes sont partis. Il prend possession de ta vie, de notre vie, de tout ce qui se passe, parce que c'est lui qui décide de toutes choses. Merci Le commencement est la Seigneur. prend possession de tout Seigneur. Oh, dans toutes les maisons qui nous reçoivent, Seigneur de moi, c'est toi qui es là, c'est toi qui vis, qui vis Seigneur, les rayons de ta gloire, les rayons de ta puissance, les rayons de ta gloire, les rayons de ta les rayons Bénis de ta puissance. Géo, bah. Oui, Merci, les maisons maintenant oh, de la gloire, Seigneur. Seigneur. les maisons de qui, des qui des des des droits, de gloire, Seigneur, sont maintenant éclairés Bénis par sa puissance. Merci, Merci, parce que tu prends cours de tout ce Seigneur, Bénis. parce que tu tends ta main, Seigneur. Tu envahis maintenant par ta gloire, tu envahis maintenant par Lui ta, Lui ta puissance. Réqui réqui et tout ce qui est donc ténèbre est donc maintenant au nom de Jésus. Merci, parce que tu prends position, opposition et tout se place, Alléluia. Seigneur, le sang versé ce de déverse dans toutes les compagnes de toutes les maisons qui nous écoutent. Maintenant. Alléluia. Qui prend possession de tous tes cas, Seigneur. Que tout ce qui osent l'entour sache que Dieu, que tu es le qui que c'est le roi des gloires, c'est lui qui a sur la terre, lui, c'est lui qui n'a même pas de limites. C'est Dieu qui est si grand, qui est si merveilleux, qui est si grand, qui est grand, qui est grand, qui qui agit maintenant qui est grand, qui est grand, qui est grand, qui est qui est la qui est tout qui qui est grand, Seigneur, se grand, qui est grand, qui est grand, qui est grand, qui est grand, qui parce oh, que, que la la ta ta ma rique tu es digne d'être magnifié. tu es digne d'être glorifié Seigneur tu es digne d'être élevé Seigneur gloire à toi Seigneur merci à toi roi des gloire. merci de Dieu toi oh Dieu de magnificence oui. oh Dieu de bondé, Seigneur oh gloire à toi Seigneur merci au roi des droits Seigneur merci Seigneur condor au revoir yes toi. c'est comparable à toi Jésus pas un seul, n'est comparable à toi. Pas un seul, n'est comparable hum. à toi. Pas un seul, n'est comparable à toi. Pas un seul, n'est comparable à toi, Jésus. Pas un hum. hum. hum. hum. hum. hum. seul, n'est comparable hum. à toi, n'est comparable à toi Seigneur même mon père n'est pas comparable à toi mm -hmm. ma mère ne peut même pas se comparer à toi personne sur cette terre aucun président de république no. aucun roi terrestre ne peut se comparer no. à toi no. tu es unique tu es mm -hmm. le véritable dieu Bien pas sûr. un seul n'est comparable no. à toi no. pas no. un seul n'est comparable no. à toi no. Pas un cheveu n'est comparable à toi. Pas un cheveux n'est comparable toi oui. Seigneur, il y a certains qui adorent il y a oui. certains qui adorent Seigneur mon Dieu, des dieux étrangers la il y a des gens qui se procèdent devant n'importe quoi de il y a des personnes Seigneur mon Dieu qui croient en d'autres choses mais nous, la nous la sommes là Seigneur pour dire oh Seigneur nous venons te Madame confirmer Madame Madame que nous sommes devant ta face ce soir parce de que toi nous toi nous toi reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu comparable de à toi que personne ne peut se comparer à toi personne n'est au-dessus de toi tu es le seul, tu es le véritable le n'est comparable à toi. Pas un seul n'est comparable à toi. Pas un seul n'est comparable à toi. Pas un seul n'est comparable à toi. Je veux dire, au monde entier, yes, que tu es Dieu. Yes. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Yahweh, je veux dire à l'univers que tu es Dieu. Voilà pourquoi Merci, je veux proclamer ton oh, nom partout. Merci Seigneur, Seigneur. Je veux dire. Oh, tu es digne de loin, papa. À la pluie qui tombe. Tu es merveilleux. Tu es mon papa. Et... Tu n'as pas d'égal. Non. Voilà pourquoi. Tu pas je veux proclamer. Je veux merci encore ce Dieu. soir. Mais merci oui, pour cette opportunité Que tu donnes je, je veux nous voir vers toi, papa. Au soleil qui brille. Que tu es moyen. Si il un tu es papa. Voilà pour moi, je, je veux proclamer. Rosa, ton nom partout. Baba, Baba. Oh je veux Merci, dire. Merci Seigneur le Seigneur. Alors l'occident, il n'y a pas. point ton semblant. Baba, bapura, masoto, voilà pourquoi Beredo, je Baba, veux Baba, proclamer. Baba, proclamer, Baba, proclamer. ton nom partout. Papa Oh je veux oh, dire. Au monde entier. Oh Dieu, toi, Que moi, tu es notre papa. Dieu trois fois simple. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout, Babara, Seigneur. J'étais oh, dans Mourama la deuil, tu m'as secouru. Voilà pourquoi je merci veux proclamer ton nom merci, partout. papa, merci papa, yeah, merci papa, merci papa, merci papa, merci tu papa. J'étais attristé, tu m'as secouru. Oh Seigneur, oh, voilà pourquoi voilà je veux proclamer ton nom Oh, moi, je veux dire aux qui souffre ba que tu es ma mon papa et. Voilà pourquoi je veux ba proclamer ton nom partout. Oh, je veux dire à Bara que tu es mon papa. Merci papa, Seigneur. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh, je veux chanter à l'accident. Que c'est toi qui me bénis. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh Seigneur, merci. Tu m'as montré dans le deuil que je n'avais que toi. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Je veux dire à mon village. Et c'est toi Dieu, Yahweh. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh je veux dire, Oh Dieu que tu es mon Dieu. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Yahweh, oh je veux dire, à la classe toi, il n'y a point ton Seigneur. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom yes, partout. Merveilleux, oh Yahweh! Oh je tu me dis, dis à moi. cette plateforme tu, tu, tu es que Dieu oh. <rire> voilà pourquoi je veux oh, oh. proclamer yes. ton nom partout yes. faut papa. Le Oh je me yeah, dis faut à l'univers il n'y a magnifique. point d'ensemble Il faut glorifier son, son, oh. son nom Il faut magnifier son nom oh. voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout Il faut lever son nom Il faut glorifier son nom oh. Au oh, je t'ai chanter, dans le nom de, de, de Il faut lever le roi de voir, voir. voir, voir Seigneur. Voilà quoi, de la je de pas pas. Tu mets la voix ah. oh, de la Tu de la la Tu de la n'as de compte de la de la pluie qui tombe la pluie de de de Oh mon oh, papa satisfait. Oh oui je bénis. Oh dire, merci papa Seigneur. Enfant qui souffre, Seigneur papa. Que tu es mon papa. Merci Seigneur le Seigneur. Merci au voilà Seigneur. Tu es bon, quoi je ne pas. Tu es bon, ah, bon. bon. bon. bon. partout. Tu, tu es bon, tu es bon. Voilà je veux dire. Tu es bon. Tu es glorieux. Tu es mon papa. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es merveilleux. Je veux proclamer. Tu es bon partout. Merci, prends ma Je position. veux danser. Oh, à qui mon univers, que tu es Remplis Dieu cet univers. Remplis cet univers, Seigneur. Seigneur. Remplis ce cet univers maintenant, Seigneur. Remplis cet univers maintenant, Barakonzo Je veux oh, danser. À les tous les frères. Remplis cet Remplis cet univers. Remplis cette maison. Voilà pourquoi je veux ta, ta maison, ton Remplis bah, tu... le lieu maintenant, Seigneur. Proposiez oh. toujours, Seigneur. Seigneur. toujours, Seigneur. Merci, Et oh, Dieu. Écale ta, ta bon, puissance. Non, a tout Et ta le monde ta hein, Il y a a ta a point de ta Dieu ta Seigneur. Toi. Tu n'as pas de oh, Dieu. Oh, Dieu m'a la Dieu unique. ça, Merci, au oh je bénis trois fois. Allez, que c'est toi mon papa Dieu moi, Oh Dieu de compassion. Moi, oh Dieu me de compassion. Voilà pourquoi je veux proclamer Merci à me toi. La la toi la Merci à toi, le de Seigneur. Merci à toi, bénissement de Oh, Jésus, il n'y a personne de comparable à toi. toi Louange à compassion toi Jésus. Bénis soit exactement nom, le Seigneur. Béni soit ton nom, Roi de gloire. Oh, oh Seigneur, qui, peut se, se qui, qui peut se comparer à toi, toi. Tu es souverain. Qui, qui peut se comparer à toi. toi Oh Dieu, tu es le Nous chantons Seigneur, ô toi Jésus. Pourquoi tu es saint. Oh Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. création. Es tu es saint, sain, sain. tu es saint, tu la terre, tu es seul, es c'est toi, es toi mon père, c'est toi mon oh c'est pourquoi je me reclame le nom de Jésus. Alléluia, béni tu Yahweh, béni sois-tu, Jésus, merci à toi, Seigneur, merci, Yahweh, Oh Alléluia, merci, Jésus, merci, oh, Alléluia. Alléluia, merci, merci, Jésus, oh, merci, papa, Seigneur, adorateur, adoratrice. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen, amen, amen, amen. Ce soir, j'aimerais partager avec vous, avant qu'on ne continue, un seul verset qui m'a édifié personnellement et à travers lequel je crois que Dieu veut s'adresser à nous. Bien-aimés, je nous invite à prendre le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 52. Jérémie, chapitre 52, versets 31 à 33. Si on peut l'écrire, Jérémie, Jérémie, Jérémie, chapitre 52, versets 31 à 33. Je vais lire la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 52, versets 31 à 33. Je lis la parole de Dieu. La 37e année de la captivité de Jojaquin, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachin, -ja jo -ja roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et jean mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Amen. nous sommes ici en train de parler d'un roi yes. qui était avec son peuple en captivité. Mm. Bien aimé, la parole de Dieu dit plus haut que le roi de Babylone avait frappé ce pays-là. Et Judas avait été emmené captif loin de son pays. Mais, et gloire à Dieu parce qu'il y a un mais. Verset 31, la parole de Dieu dit que Jojaquin, roi de Juda Pendant qu'il était en captivité mm -hmm. Il y a un roi de Babylone qui est arrivé yeah. Dans la première année de son règne Il a relevé la tête de Jojaquin Bien aimé, est-ce que tu parles Je parle à quelqu'un Il a relevé la tête de Jojaquin Bien aimé, ce soit ce que j'ai ressenti Ce que je, je veux te dire de la part de l'Éternel C'est que c'est comme ça que Jésus relève ta tête Amen. Nous sommes dans le douzième mois Ce mois au cours duquel la parole de Dieu dit que le roi de Babylone a relevé la tête de Joachim, roi de Judas. Que l'éternel relève ta tête. Que Jésus relève ta tête. Bien aimé, Jésus relève ta tête. Tous ceux qui t'avaient maintenu tôt, captif ou captifs, yes. bien aimé, tu ne leur appartiens pas. Non, non, non, non. Au nom de Jésus, je déclare ce le soir que l'éternel relève ta tête. Bien aimés ceux qui t'avaient mis en captivité Eux-mêmes se mobilisent en ta faveur Désormais, Amen. ils relèvent ta tête Amen. Et la parole de Dieu dit, non seulement il a Relevé On sa tête, mais il l'a fait sortir de prison Bien aimé, tu es relâché Bien aimé, tu es relâché, suis... tu es relâché. Amen. Ceux qui te tenaient captif ou captifs, Te relâchent, te relâchent Te relâchent, relâche, relâche, et ils te restituent La parole de Dieu dit, il lui a parlé avec Bonté, et il a mis son trône Au-dessus du trône Des rois qui étaient avec lui à Babylone Bien aimé, ce n'est pas merveilleux Bien aimé les gens, ta vie était comme en brigadier, ta vie était comme dans une prison. La parole de Dieu te dit ce soir, l'éternel te dit ce soir, Alléluia, que l'éternel relève ta tête, l'éternel relève ta tête, mais il va plus loin, il te fait sortir de prison, il te relâche, Alléluia, et il te restitue. Bien aimé, il met sur ta tête une couronne, ce soir, ah, bien aimé, dit, je suis relâché, et Dieu met sur ma tête une couronne. Parce que la parole de Dieu dit, son trône a été établi, et était plus haut, au-dessus de, du, du trône des autres rois Dieu qui étaient avec Dieu lui bon. à Babylone. Yes. Allez, bien aimé, est-ce que tu comprends ça? Ton bourreau sera contraint de te relâcher et de te restituer tout ce qu'il t'avait pris. That's right, that's right. Alléluia, Amen. bien aimé. Tu reçois ta part, tu reprends ce qu'on t'avait voulu, yes, right. tu reprends cela et tu sors de la Amen, prison dans laquelle Amen, le Amen. diable t'avait enfermé. Parce que ce n'est pas là-bas ta place. Non, tu es non, enfant non. de Dieu yes. et ta couronne doit briller. Yes. Et ta tête est relevée aujourd'hui yes. et tu es établie yes. avec une couronne de gloire sur Alléluia. ta tête. Dieu ne si tu, y crois, tu saisis cela, c'est ta part. C'est yes. la part que Dieu me met à cœur. Yes. Je me sens Amen. concerné par ce passage Amen, au Amen. nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit... Il lui a Ça fait a changer ses vêtements de prison Viens aimé, me dis avec moi ce soir yes. Les vêtements propre, Je les jette au loin, les je, je les, au loin. les brûle Et Dieu me revêt, revêt d'un nouveau vêtement un, un vêtement de gloire, un vêtement de puissance Un vêtement de miracle Je suis une Je suis relâché L'éternel L'Éternel me restitue tout Le diable me restitue ce qui m'avait volé Ce qui m'avait emprisonné spirituellement Me restitue tout au nom puissant de Jésus Christ Et je mangerai toujours la table des rois La parole de Dieu que Jean-Jacques mangeait toujours à sa table tout le temps de sa vie. Yes. Bien-aimé, tout le reste du temps de ta vie. Yes. Tu mangeras à la table des grands. Alléluia. Tu mangeras la table des rois. Alléluia. Je crois que c'est ce que Dieu réserve pour moi. Ai et je crois qu'il réserve cela pour Donc toi. Moi, je le saisis. Sans je me sens la main concerné main par ce passage. Main, Au nom puissant de Jésus, Alléluia. je suis restauré. Alléluia. Je suis béni. Amen. Je suis levé. Amen. Moi, j'ai été créé pour être assis oh, à la table la de des grands. Et je m'assurerai à cette table des grands parce que c'est cela ma destinée. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Yes. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père. Louange à toi, ô lion de la tribu bon, de Judas. Bon, Gloire, bon. Gloire à ton nom, Père. Le merci, Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, bien-aimé, nous allons merci, nous accorder merci, ce merci, soir merci, merci, avec l'adorateur Yes pour pouvoir merci, dire à l'Éternel « Tu vas changer mon nom. Tu vas changer mon histoire. Tu vas changer ma vie. Gloire à l'Éternel. Je laisse l'adorateur Yes conduire Ensuite. Il, il est merveilleux, il est merveilleux. Je vous laisse vous dire aujourd'hui, ce soir-là, que le Dieu a une seule chose à faire. C'est pas beaucoup qu'il fait pour vous. Il fait une seule chose. Si Dieu, ton Dieu, que tu pries, si une fois, une fois, seulement, tu as prié son nom, une fois, que tu as senti sa présence dans ta vie, cette présence-là, se manipule, se change, change de nouveau. C'est comme ça. Je vous donne l'exemple d'Abraham. Abraham a invité une seule fois. Et son nom a été changé. à euh, a été visé une seule fois. Et son nom a été changé. Et quand Dieu change ton nom, c'est quelque chose de meilleur qui te donne. Il a changé aussi la vie de, de Lazare qui était a, a, qui était il mort. Il a changé la, euh, la, la vie aussi de ceux qui allaient à Jéricho. La Jéricho oui, est tombée. Donc, toutes ces choses vous disent vous que votre Dieu que nous prions ne déçoit pas il ne vous déçoit jamais et vous fera des choses merveilleuses donc un fin qu'on cantique qu que, que, que Dieu a eu le plaisir de, de, de, de me relever, qui est maintenant chanquant nous ensemble pour que Dieu le voit, que le roi des magnificences. vous fassiez au de, de ce, de ce, de ce chant qui n'est pas vraiment pas compliqué qui est très simple qui dit que avec tout ce temps que nous passons que Dieu nous restaure, que Dieu nous restaure parce qu'on n'est pas a un des enfants qui doit pleurnicher tout le temps. On ne doit pas pleurnicher parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de joie, un Dieu de magnificence, un Dieu qui nous donne. Il est riche, dans il a tout ce qu'il a. Nous devons lui dire merci, papa, de sa bonté. Et tout doit être à notre main. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que Dieu veut qu'il soit. Dieu nous dit Bon, on ne va pas là parce que si tu vois quelque chose qui va te lever. Et Mais même... viens vers moi. Moi, je donne ça, je donne ça. Papa, papa. Dieu n'a pas, pas compliqué. Donc, pas, si une fois seulement de ta vie, si une, une seule fois, Seigneur, tu as signé d'appeler le Dieu, que tu as me dit Dieu merci, Dieu, merci, Dieu, merci, Dieu. Il, est, il est bon, il est gentil, il est vraiment bien pour vous. On va changer ce cantique-là, qui n'est pas compliqué. Amen. Ray Shake and Baba contake the Bayama Kontamaya. Ray for the shake in the bayak on shake the bastaka bakota. Iasanta, ilasa, Isayanta, il y a santha, en dévoucement tu as tu as changé, changé son nom as Et tu, tu as visité tu as changé, changé son nom tu as Jacob, tu as, as, as changé son nom je suis dans la joie mon nom va changer tu as Moïse la mer s'est ouverte Jéricho est tombé Je suis dans la joie Mon nom va je changer sais. Tu as visité Josué Jéricho est tombé Tu as visité Josin Il est devenu premier ministre Tu as visité Josin Il est premier ministre je suis ta joie, mon nom va, va changer. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus, ton nom va changer. Oh, oh, oh. Ton nom ton va, va changer. changer. Tu, as visité. tu as visité Moïse, la mer s'est ouverte. Tu as visité Gédéon, il est devenu héros. Tu as visité Josué. Jéricho est tombé Je suis plus que certain Que ma vie va changer Tu as visité Josué Jéricho est tombé Tu as visité Moïse La mer s'est ouverte Tu as visité Josué Oh Jésus que ton nom soit béni Je suis plus que certain Que ma vie va changer Alléluia, sa vie a changé, tu as visité ce fait. Et ma vie a changé, tu as visité Destiny, Sa vie a changé, je suis plus que certain que ma vie va changer. Oh Jésus, oh, tu, tu as visité Marie, envie. tu as trahi Jésus. Tu as visité Marie, elle a conçu Jésus. I visited Anne, Anne enfanter. I visited Elizabeth, elle enfanter. Je, Je suis plus que certain que ma vie va changer. Oh oh, oh oh, ah. Nos vies vont changer. Je, bah, je, que, bah, je, que, il a dit dans sa parole Celui qui croit en soi Il sera jamais dans la honte Il ne sera jamais dans la honte bien aimé Celui qui croit en lui Il a ta parole Il ne sera jamais dans la honte Oh, tu ne seras jamais confus Il a dit sa parole Celui qui croit en moi Il ne sera jamais confus Alléluia tu as vu des Abraham, tu as, as changé son nom. Tu as vu des Seraï, tu as, as changé, as changé as son as nom. Tu as vu des tu as changé son nom. Je suis dans la joie, mon nom va changer. Tu as des la mer s'est ouverte. Tu as vu des Jésus, il a capturé Jéricho. Le ma vie va changer. Prépomachée va des maillets que des contains. Ma vie va changer. Le ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Je vois ma vie changer. Ma vie va changer. Oh, je vois ma vie changer. Adorateur, je vois ta, ta vie, vie changer. Je vois ta vie changer. Ta vie va changer. Je ta vie pas. va changer. Oh, il va changer. ma chèque, est ma chambre. La vie va changer. Oh, oh, la vie va changer. Ta vie a changé. Bien aimé, ta vie va changer. Ma vie va changer. Oh, oh oh. Alléluia. La vie Alléluia. Oh, Aujourd'hui, vous changez. Tu as changé son nom. La vie de Sarai, oh, Dieu tu as vité Et Tu as changé son nom. Tu as vité Jacob. Tu as changé son nom. Je suis dans la joie. joie. Mon nom va changer. La vie de moi, oh la mer s'est ouverte. La vie de Jésus il a capturé Jéricho. l'icône. La la salle, il, il est ressuscité. Jésus. Je suis plus que c'est que ma vie va changer. Oh, Jésus, que ton nom soit élevé. Ta vie va changer. Oh, hey, oh. Hey, hey. Ma vie va changer. Alléluia. Seigneur, tu as visité cette femme qui perdait du sang. Et ton action l'a délivrée. Oh roi de gloire. Tu as visité le paralytique. Seigneur, il s'est levé, il a marché. Amis oh Dieu, ma vie va changer aussi. Rébauché, que les maillets, que de va changer. changer. Tu as visité Elie. Le feu est tombé. Tu as visité Daniel. Il a été délivré. Tu as visité Élisée, la pluie est tombée. Je suis plus oui, que certain oui. que ma vie va changer. Je oh, suis plus, va plus va que certain que ma vie va changer. Tu as oui, visité oui. Marie, elle a conçu Jésus. Tu as visité Anne, Anne a enfanté. Alléluia. Tu as visité Elisabeth. Elle a enfanté, Je Mais suis plus, plus que certaine, Que ma vie va changer. changer, Je suis plus que certaine, Que ma vie, vie, va vie va changer, Oh Jésus, Alléluia, changer. Va changer. Oh ma vie va changer, Ma La vie, vie va, changer. va changer, Je vois ma vie changer, Je vois ma vie changer. Je oh, ma vie changer, Oh ma vie change, Ma vie change, ma vie change, ma vie change. Ma vie va changer. Pardonne à oh, toi, Jésus. Ma oh, oh, vie va oh, changer. Rien qu'parce que tu m'as aimé Ma vie va oh, changer. D'abord à Jésus, tu as changé son nom. Yeah, oh, il garde ses Tu as changé son nom. Jésus est un ange. Tu as changé son nom. Je suis dans la joie. Mon nom va changer. La vie de Christ, oh. la mer s'est ouverte. La vie de Jésus, il a quand tu La vie de Lazare, il a la la ressuscité. Reste. Je suis plus que certain que ma vie va changer. Oh. Oh. Ma changé. Changé. oh, ma vie va changer. Ma vie va changer. Elle va oh. changer. Oh va changer, oh je vois ma vie changer, je vois oh, ta vie, vie changer. changer, je vois ta vie changer, bien aimé je vois ta oh, vie, ma vie changer ma vie changer, ta vie changer. Oh, oh, alléluia, oh, oh, changer. oh, oh, oh. oh de oh, Dieu je oh, dirige vers toi l'instant, pour changer. Oh, changer ta vie, ah, alléluia oh Jésus ah, ma vie va changer. Oh, oh, va changer oh Yahweh oh Jésus Ma vie va changer. Oh, tu as visité Gédéon, il est devenu héros. Tu as visité Joseph il a pris la ministre. Tu as visité Josué, Jéricho est tombé. Je suis plus, plus que certain, autre autre certain autre que autre ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer, ma la vie, vie va, va changer, elle va changer ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. alléluia. va changer. Oh, y -a -ma, -de ma vie va changer, ta vie va changer. Oh, ma vie va changer, ma vie va changer, ta vie va changer. Je vois ma vie changer, je vois ma vie changer, ça va changer. Oh, je vois ma vie changer. Adoratrice, oh. je vois ta vie changer. Je vois ta vie changer, ma vie va changer. Va, changer. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, va changer. Oh, Alléluia, Alléluia. Tout va changer, tout va changer, ça tout va changer, tout va changer. Oh, nos oui. vies, vont changer. Je vies vont changer. Oh, Jésus, ta vie va changer, ma vie va changer. Oh, nos vies vont changer, nos vies vont changer. Oh, oui. l'éternel nous dit ce soir. Oh, il change nos vies. J'habite à Rome. Tu as changé son nom. J'habite à Sarah. Non, tu as changé son nom. J'habite à Jacob. J'ai changé son nom. Je suis dans la joie. Mon nom va changer. J'habite vite Moïse. Oh, la mer, du tout bête. J'habite à Jésus. Il a capturé Jérusalem. Ma vie va changer. Alléluia. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Alléluia. Ce soir, je vois ma vie changer. Je vois ma vie changer. Oh, ma vie change. Ma vie change bien aimée. Je vois ta vie changer. Je vois ta vie changer. La grâce de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend sur toi. Ta vie va changer, oh Alléluia, oh, changer. Alléluia, Alléluia, Alléluia, oh ta vie va changer, ta vie change, tout va changer, oh, oh, tout va changer, tout, tout va, changer. Changer. Oh, la change. la va changer, oh l'atmosphère change, l'atmosphère va changer autour de oh, toi, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, ça va changer, oh ça va changer, oh, oh ça va changer au nom de Jésus. Qui va chier, va Vous a Allez, Alléluia. Allez, y Sarai, tu as changé son nom, la vie de Seraïe Tu as changé son nom, la vie de Jacob Tu as changé son nom, je suis dans la joie Mon nom va changer Maurice, La vie de Moïse, la mer s'est ouverte. La vie de Jésus, il a capturé Jéricho Je suis plus que certaine Que ma vie va changer Alléluia, alléluia Oh, ça va changer Ça va changer Oh, ça, ça, va, changer. Changer. Oh, ça va changer Ça va changer Moi seulement, moi seulement moi, seulement, moi. Oh, ça, moi, seul, moi. Ça, ça va changer Ta vie va changer Oh, je oh, vois ta vie changer Je vois oh, ta vie changer Alléluia Alléluia, ta vie change, ta vie change, ta vie change. Au nom Ça de changer. Jésus. Ta vie change, Alléluia. Ça va changer. Ta vie va changer. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Ma vie va changer, grâce à toi Yahweh. Merci moi, Jésus. Jésus. Oui, pas ta grâce, pas ta grâce. Jésus, ma vie Merci change. Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, oh, oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, ma vie change. Ma vie hey, change. Alléluia. Ah, ah, ah, ma vie va changer. Oh, oh, oh, oh, oh ça va chiquer de quoi oh, il va changer yeah. Personne qui vient à toi ne reste confus oh. Tous ceux qui viennent à toi ne sont jamais confus yeah. Parce que tu es Dieu Oh c'est toi L'opérateur de miracles C'est toi si le façonneur bon. de destinée Alléluia, Alléluia. Il est si bon Il est si bon yeah. oh, oh, ça, ça va changer Oh ça va changer Ça va changer Ça va changer Bien aimé. Il va oh, tout changer Jésus va tout changer Il transforme Il, Il transforme va Il va tout changer Alléluia Dieu va changer Oh Seigneur, tu as visité Gédéon Il est devenu oh, un héros oh, oh, oh Seigneur Tu as visité le paralytique Oh, sa vie a changé yes. Seigneur, tu as visité cette femme qui perdait du non sang Sa vie a changé yes, Oh Jésus roi, yeah, yeah, yeah. c'est digne d'être levé, je suis plus que certaine <rire> que nos vies vont changer Alléluia, gloire à Jésus Reboche que de baïe que de quanta, Oh rabat chez qui va quanta, Alléluia Alléluia, révisse-toi-tu Jésus il dit, il fait ce qu'il dit Seigneur que ton nom soit élevé révisse pas tu Jésus tu as visité Daniel il a été délivré tu as visité Elie de faire tomber. Tu as visité Daniel, tu l'as délivré. Je suis plus que certain que ma vie va changer. Alléluia, elle va changer, ma vie va changer. Alléluia, oh Jésus, ma vie a changé, elle va changer, oh Jésus. Tu as visité Gédéon, il Jésus. est devenu héros. Tu as visité Josué, Jericho est tombé. Oh, tu as visité Joseph. Il est devenu premier ministre. Je suis plus que certain que ma vie va changer. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Oh, mon nom va changer. Ma vie va changer. Mon adresse va changer. Alléluia. Mon adresse va changer. Oh changer. Dieu change ta vie, Dieu change ton adresse, il va tout changer, il va tout changer, oh, oh, oh. il Alléluia. changer, Alléluia, Alléluia, oh, oh, oh, oh Jésus, il va changer, il va changer, il va changer, changer il va changer ton, il va changer ton, ton histoire, il change ton histoire, oh, oh. Oh, il va changer, il va changer ton histoire, il a fait Abraham, il, il a, a changé son nom. Il a invité Sarahi il, il a changé son nom Il a invité Jacob, oh, il, il a changé son nom Je suis dans la joie mon nom va fait. changer Il a invité Moïse La mer s'est ouverte Il a invité Josué Jérusalem Il a invité Lazare Il a été ressuscité Je, Je suis dans, dans la joie vie. Mais ma Tout vie va changer. va changer. Oh Jésus, ma vie va changer. Ta parce que tu es changé. Ta vie va changer. Alléluia. Et ta vie va changer, adorateur, oh, adoratrice. Adora, Adora, Adora, Adora. Ta vie va changer. Je vois ta vie changer. Oh, je vois ta vie changer. Oh, mon oh, mon va changer. Oh, ton adresse va changer. Yes. Ton histoire va ton changer. Vie va oh, tu es guéri. Au nom de Jésus. Tout, Tout va changer. Tout va changer. Alléluia. Oh, ton histoire va changer, Hosanna, oh, Alléluia. Yes. Ton histoire, ton tout histoire monde va changer. Oh, je vois ça. Éternel mon Dieu. Ton ah, oh, vie va, va changer. Alléluia. Tout alléluia. Va changer. Tout va changer. Oh, oh, oh, tout va changer. Oh, oh. oh alléluia. Gloire yeah. à l'Éternel. Tout il va tout changer. changer. Alléluia. Gloire à l'Éternel, béni sois-tu Jésus Il va changé, Béni sois-tu Jésus Tu vas changé, Gloire à toi Jésus Gloire il à toi Yahweh changer. Gloire à toi Yahweh Gloire à toi Yahweh Il, il va changé, oh, Tu changes l'ombre de ton nom Il, il va changer ta vie. Alléluia Réveilleux. Il va changer ton nom et il va changer. De <experience> ah qui il va changer. il va chanter. merci ton dans cette maison. Alléluia, Alléluia, oh, les yeah. les oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh <hunting> Alléluia oh, mmh, la vie vie va la changer, Ta vie va changer mmh. Ton nom va changer Oh tout va changer Ta vie va changer Je vois ta vie changer Qui ce va, soir va changer. Je vois ta vie changer Oh ça va changer Ma vie va changer ta vie va changer. Va ta, vie. ta vie va changer Oh ton nom va changer Alléluia Revoir à Dieu ce soir Qui Ta va vie va changer Alléluia Alléluia Oh, Alléluia. oh la vie va changer, alléluia, ma vie va changer, béni soit l'éternel, ma vie va changer, gloire à l'éternel, parama c'est le ma soto, kama, oh, soto, roi. Roi. oh, béni soit-tu Jésus, alléluia, gloire à Jésus, ma vie va changer. Il va changer. Pas. Il ne ment pas. Alléluia. Ce qu'il dit le fait, il ne ment pas. Il ne déçoit pas. Il est Dieu qui guérit. Il va changer ton nom. Il va changer ta vie. Il Alléluia. va changer. -que il, il, va va changer. Hey, il va changer. Il va changer. Il va changer. Bien aimé, Dieu change ton histoire. Alléluia. Oh, <musique> yeah. <us avec un bébé> <introductory> oui, je, je suis dans la joie. Alléluia. je suis dans la joie. Je mon va changer. Je suis dans la joie, mon va changer. Oh, Seigneur, je suis dans la joie. Je sais si, je sais cela, je sais va cela. <actress> Alléluia. Je suis dans la joie, que mon âme va changer. Je suis dans la joie, que mon nom va changer. Je suis dans la joie, oh, que mon nom va changer. Je suis dans la joie, que ma vie va changer. Je suis dans la joie, que, que, que, que, oh, suis... ah. que mon nom va changer. Je suis plus que certain que ma vie va changer. Mais, mais, mais, mais, mais changer. Je suis Gloire à toi que Jésus, ta Jésus que, certaine, que ta vie va changer. Je suis plus que certain que ta vie va changer. Gloire à toi Jésus, ta vie va changer. Béni soit Dieu. Oh, oh, oh. Alléluia. Gloire à l'éternel. Gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, s'il n'était qu'à nous ce soir, depuis le matin nous sommes dans l'adoration. Si S'il tenait à nous, là, on continue. Mais nous allons quitter peut-être euh, euh, la, la, la version en ligne. Et puis nous, nous continuons d'adorer notre Dieu ici. Parce que c'est ce qui nous a inspirés. Retiens une chose, ta vie va changer. Ce qu'il a fait pour Sarah, ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Josué, ce qu'il a fait pour Gédéon, Alléluia Ce qu'il a fait pour Anne, ce qu'il a fait pour Elisabeth, ce qu'il a fait même pour Agar, Agar, qui était la servante. Dans le désert, il s'est souvenu d'elle. Il est allé la bénir. Alléluia Bien-aimé Ce qu'il a fait pour les autres hier, ce qu'il a fait pour les paralytiques, ce qu'il a fait pour cette femme qui perdait du sang, bien-aimé, il va faire pour toi. Sois certain, sois certain, ta vie va changer. Amen, amen et amen. Continue d'adorer l'Éternel parce que ta vie va changer. Gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu. Amen Alléluia Gloire à l'Éternel Gloire à notre Dieu